Et... Attends, yeah. Qu'est-ce que c'est si... C'est bon Okay. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous Nous sommes en direct de Jumiège avec la Web TV Cap Nord-Est euh, Petite aventure, d'ailleurs je remercie les amis de la Cap, Cap Nord-Est, de la Web TV De m'avoir embarqué avec eux et de m'avoir invité sur cette expérience du OA Festival Bien euh, Max, mais, que nous t'accueillons Mais je sais Martin <rire> on a, euh, Donc on démarre dans le vif du sujet Martin Puisqu'on ouais. reçoit notre premier invité ouais. Je vais te laisser euh, le, le présenter un petit peu Ou lui demander de se présenter en tout cas Eh bah vas-y je prie, je vais commencer. Hein. Ah, t'es C'est bah, toi, est toi okay. qui à la place de l'animateur. Euh... Ah, ok, d'accord, très bien, c'est ah, moi. Oui. Alors, euh, tu viens de sortir de scène, c'est ça Est-ce ouais. que tu peux nous dire un petit peu tes impressions Comment tu t'appelles D'où tu viens et puis, euh... Ok, alors, euh, je m'appelle Ogamé, je viens de Beauvais. Euh, J'ai participé au, au festival, je me suis inscrit à ce festival, euh, ce festival il y a au moins, un, je dirais, un an. Et euh, là, ouais, je sors de la scène et franchement, c'était sympa, c'était assez quali. Euh, c'est la première fois que je fais une scène aussi grande. Donc euh, j'étais un peu stressé mais ça s'est bien passé globalement donc je suis content. Alors nous on n'a pas on n'a pas vraiment eu le temps d'aller de, de, de, de, traîner un peu sur le festival, on n'a pas eu la chance de te de, de voir. Euh, toi tu t'es tu plutôt euh, hip-hop français, tu chantes en anglais, en américain ouais, quoi Ouais c'est euh... plutôt rap français. Euh, après je fais un peu tout dans le rap, je fais.. Euh... Un peu du old school, un peu du new school, la trap, tout ça, j'ai pas trop de, de barrières avec ça. Euh, tu écris sur, sur quoi comment tu, comment tu trouves ton inspiration Comment tu diriges ta, ta musique et tout Alors c'est vraiment, ça varie, en fait moi j'ai commencé à, à écrire, c'était sur mes, mes cours au lycée, j'ai vraiment commencé là-dessus. Après j'écris beaucoup sur téléphone en mettant une instru aussi sur, sur l'ordinateur. Euh, des fois, je vais, je vais écrire quand je suis au taf euh, sur des tickets de caisse, des trucs comme ça. Enfin, ah ouais. ouais. je suis. Ça dépend. Il y a même des fois où j'y vais sans texte et je fais phrase par phrase derrière le micro. J'ai pas vraiment de, de méthodologie, mais j'y vais comme ça me vient. Le freestyle ça te fait pas peur du coup quoi Non, fait. ça va. Ça va ouais. euh, t es, t es, euh, tu bosses avec des beatmakers, comment tu, comment tu trouves tes instrus Tu travailles avec des gens à l'étranger, des gens du côté de Beauvais, des gens euh, bah, Paris tout Il m'arrive de bosser avec des beatmakers mais c'est assez rare, j'aime bien composer moi-même. D'accord. Parce que je trouve que je peux vraiment aller dans, dans ce que je recherche, dans ce que j'ai en tête. Ça permet vraiment, de, si j'ai une idée en tête, pouvoir euh, la mettre directement euh, sur papier entre guillemets, c'est parfait. Et euh, même quand je bosse avec d'autres beatmakers, ça me permet d'avoir des, euh, des directions plus précises. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien la production. Euh, après, ouais, ça m'arrive, j'ai des potes qui font des prods et tout. Ou des fois, je prends des prods sur YouTube, il euh, n'y a, y a, a pas de règles non plus. Ça, ça va vraiment être au feeling. La musique, on sait aujourd'hui que ça, ça se regarde aussi parce que les clips sont vachement vendeurs pour les artistes et, et c'est vrai que la plupart du temps même les programmateurs vont voir aussi un petit peu les, les visuels. Euh, toi, tu attaches une importance à, à ton image, au visuel, au clip Ouais carrément, bah, je trouve que ça permet aussi de, de encore agrandir son univers, lui donner une autre, une autre porte d'ouverture. Ça permet de, que les gens puissent s'identifier un peu au personnage parce que les paroles, euh, l'instru, tout ça, l'ambiance du son c'est super important, mais si en plus on y met une image, je trouve que les émotions là, sont, sont plus présentes, c'est plus parlant. Qu comment tu fais du coup Tu t écris les scénarios ou là pour le coup tu prends la tâche de quelqu'un et tu confies la tâche complètement tu T'as un regard as... Bah, En général, euh, je contacte un beatmaker, un, un clipmaker, excusez-moi. Et euh, on bosse ensemble en fait, on bosse le scénario ensemble, on s'appelle en amont, on fait un storyboard et après on, on va tourner. On essaye un peu de trouver les, les endroits avant pour pas être dans la galère le, le jour où on tourne. Le y jour aussi. Hein. Ouais, ouais. Et euh, ouais, en fait, on, on bosse ensemble. Moi j'aime bien aussi avoir vraiment euh, un regard sur tout, essayer d'un peu tout superviser. Mais euh, je délègue euh, la partie vidéo parce que je m'y connais, connais un peu moins. Un peu moins, ok. Euh, comment on te retrouve où est-ce qu'on le trouve Sur Youtube, Ogame, Ogame Rap sur Youtube ou sur toutes les plateformes de streaming Ogame OGAME. Pour -E. voilà. ça veut dire quoi Ogame Ogame ouais, ouais. Ça, ça vient d'un manga que j'aimais bien quand j'étais petit. Euh, un, je l'ai eu de manière assez originale, j'avais commandé un tome de Naruto à la FNAC et j'ai reçu le mauvais. Enfin, j'ai reçu un mauvais truc qui s'appelait Gamaran et bon, j'ai lu et je fait putain c'est bien. Ouais. C'était le <rire> nom d'une école de samouraï et euh, je me suis dit ouais j'aime bien les samouraïs et du coup c'était mon blaze un peu sur la console quand j'étais petit puis c'est resté à part la musique t'as des passions des trucs euh... ouais bah j'aime beaucoup le dessin j'aime beaucoup le cinéma euh, j'aime bien j'aime beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup le foot euh, j'aime vraiment plein de choses quoi ouais. euh, sortir euh, les soirées euh, voir des gens mais euh, vraiment ça c'est la musique c'est ma passion et le reste c'est des passe temps ouais d'accord t'arrives en vivre encore j'imagine enfin, si. Non, non. Bah, bah après j'ai euh, fait un studio chez moi, j'enregistre des artistes, ouais. euh, je fais quelques scènes aussi à droite à gauche, ça permet un peu d'avoir des rémunérations mais non, j'en vis pas totalement mais euh, j'aimerais pouvoir en vivre euh, vers euh, janvier-février, c'est le projet. D'accord, sur sur Beauvais, le mouvement il est, il est développé, il faut que tu bouges comment ça se passe sur Beauvais, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de scène rap. Et euh, à la fois c'est relou et à la fois c'est bien, parce que du coup, s'il n'y en a pas, on peut la créer. C'est Ouais. Euh, oui, que tu fait. pars d'une page blanche, euh, du coup... C'est ça. Euh, tu écris. On peut créer une scène rap avec un bar ou quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde, étant donné qu'il y, y a beaucoup de lycées à Beauvais, il y a beaucoup de jeunes, il y a une université. Et euh, je pense que ça pourrait intéresser certains bars de, de faire une soirée rap avec, je sais pas, un open mic, ou même juste passer de la musique de rap euh, à, enfin après l'open mic ou avant ou même avant et après et euh, ça ramènerait pas mal de jeunes et je pense que ça pourrait être bien. Sur la programmation du, du OA Festival, t'as des artistes euh, que t'as envie d'aller voir Ouais Rimka particulièrement. Ouais. Parce que bah Rimka c'est un, un ancien hein, dans, le, dans le rap. et euh, Moi j'écoutais beaucoup de sons à l'ancienne. Bah, je ne l'ai jamais vu sur scène encore, donc euh, je me dis que c'est une bonne occasion de le voir. Exactement. Puis, euh, si c'est possible, parler avec lui, ce serait trop bien. <rire> bah, on te le souhaite en tout cas. Bah oui, on Ma Martin, tu as, as une question Tu as envie de rebondir sur quelque chose Ah oh non, j'ai aucune question, non. Non, on lui lance un petit défi Ouais, un petit défi. Mmh. Allez, un petit défi, on a, on a préparé une instru. Ouais, on un t'envoie l'instru. Euh, voilà, Les caméras Allez, sont là. Là, on partie. a le réalisateur. Il va, il va mixer ça correctement. Voilà, c'est Ogamé euh, sur le OA Festival pour la Web TV Cap Nord-Est. C'est maintenant, c'est le freestyle, c'est rien hein, que pour toi euh, euh. Ok Yeah I <laughs> don't Plus vieux de stud que les murs du lycée. Un mental d'acier, donc c'est dur de glisser. Je peux tout faire sur la prod et je sais que tu le sais. Teaser soirée, ça finit en ulcère. Je suis du niveau de Ronaldo, mais je blonde depuis. peu je veux la caisse de James Bond. Je vais imposer ma loi, on veut m'appeler Kim Jong. Je veux devenir le roi comme King Kong. A trop leur mettre, on finit par se latter. Tu dégoûtes comme un thermaltassé tassé. Je sais que tu bluffes, mais que tu parles assez. J'ai faim, je te mange, je suis un carnassier. Un Une porte qui s'ouvre, c'est 10 qui se ferme. Une meuf, tu trouves, c'est 10 qui se perdent. Je les mange pas, mec, je pique-nique pas, je me sens comme Linkin Park ou oh, 50 cents. Yeah. Yes, merci aux gamins en tout cas d'avoir poussé la, la le petit freestyle. Voilà, c'est ça, c'est bah, cool. Merci à vous. Bah, on te souhaite Avec un bon plaisir. festival et puis d'aller rencontrer Rimka, ce bah, serait doigts Si tu croise le vois ici, n'hésite pas, tu viens freestyle autour du, du plateau, on est chaud. Ça ouais. marche, ok, il y a, y a pas detecté. de souci. Merci. Eh ben nous, Martin, on va continuer, hein, on va aller ah ouais, chercher d'autres invités. chercher d'autres artistes et voilà. puis on va essayer de se promener aussi un petit peu sur le festival parce qu'on a du soleil. Parce bah que le beau temps arrive en tout cas. Donc, ah euh, voilà, on s'est si vous... installé, il faisait pas très beau et puis là, le soleil perd C'est parce que j'ai bien le... chanté ouais, ça. Ouais. C'est voilà, ça, exactement. Tout ça. <rire> en tout cas, si vous hésitez encore à venir, c'est du côté de Jumiège. Ouais. Euh, vous prenez le, le bac. Ménil, euh... Le Ménil sous Jumiège. Le crois, Ménil sous Jumiège, voilà. Vous prenez le bac si vous arrivez d'Evreux. Et de toutes les petites contrées autour. Et puis euh, bon, on va vous dire un peu les tarifs. T'as les tarifs, toi Non, bon, non as rien non. du tout. Bon, on ça arrive aussi. On nous, va donc, chercher ça euh, voilà. et puis au prochain. On va plateau, tout vous dire. Vous Allez, dites. on se retrouve tout à l'heure. On vous laisse euh, tranquille pendant quelques instants et puis on se retrouve juste après. Quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Hop.